Je considère que euh, euh, la tranquillité publique, je préfère ce terme-là plutôt que la sécurité, c'est un droit fondamental et que où que l'on habite, qui que l'on soit, quelle que soit notre couleur de peau ou notre classe sociale, on a le droit à la tranquillité publique, on a le droit à la sécurité. Et donc pour ça, il faut y mettre les moyens. Et donc c'est pour ça que j'ai euh, toujours euh, présenté mes, mes deux piliers en la matière, redonner des moyens aux gardiens de la paix, aux forces de l'ordre, aux gardiens de la paix, je préfère, avec une police de proximité. Et moi, je suis pour une police de proximité qui connaît les jeunes parce qu'on vit au même endroit, on partage, on ne fait pas que de la répression, on dialogue.